Quand on décide de partir en camping-car, on a souvent envie de ciel bleu et d'aventure. Nous étions en reportage du côté de Bordeaux quand la météo nous a sommé de mettre le cap à l'ouest. Nous en avons profité pour découvrir l'île d'Oléron pendant trois jours. Première nuit sur l'île d'Oléron, nous allons passer euh, la nuit sur l'aire de camping-car de Dolus. On avait prévu au départ d'aller euh, chez un, un vigneron de chez France Passion, mais malheureusement celui-ci a été pris d'assaut comme on est le week-end de Pâques. Vous imaginez qu'il y a énormément de monde ici sur cette aire ça peut accueillir à peu près une centaine de camping-cars. C'est assez bien fait, c'est propre, on est dans l'herbe, dans la nature. Juste derrière, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vidanger, refaire les pleins. Ici, en revanche, le seul moyen de paiement, c'est un horodateur qui distribue des tickets pour 24 heures. C'est pas très cher, c'est 6 euros pour 24 heures. Par contre, ça ne prend que les pièces de monnaie et ça n'accepte pas la carte bleue. C'est un petit peu dommage. Pendant le week-end de Pâques, il n'est pas toujours évident de trouver un coin tranquille, mais sur l'île d'Oléron, il semblerait que ce soit possible. On est venu sur une étape France Passion et là on découvre les vins du vignoble Vincent. On est donc à Saint-Pierre. Et euh, On avait envie de savoir un petit peu euh, qui faisait quoi au niveau des vins qui vont s'accommoder avec les huîtres et, et les crustacés forcément. Ici, visiblement, c'est le colombard qui a la côte. Et associé aux fruits de mer, c'est un accord qui marche plutôt pas mal. Ça fait 2-3 jours qu'on qu est sur, sur l'île d'Oléron. Il y a, euh, si vous regardez sur Park4night, vous allez trouver euh, un petit peu euh, toutes sortes d'emplacements. Il, il y a beaucoup de choses prévues pour les, pour les camping-cars. Il hein. faut juste savoir qu'il euh, y a des périodes clés de l'année où il y a quand même beaucoup de camping-cars euh, qui, viennent, qui viennent ici. Mais en tout cas, on a trouvé la petite perle, celle qu'on celle, celle qu cherchait. On est à 50 mètres de la plage, il y a deux accès pour la plage de chaque côté du camping, et puis surtout on est dans un endroit où il n'y a rien ici, à part des pins et les blocs sanitaires, vous ne serez pas embêté par les voisins parce que tous les emplacements sont destinés au camping-car, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de rigide, il n'y a pas de bungalow. J'ai à côté de moi Thierry qui s'occupe de, de l'entretien et de tout le dispositif camping. J'ai à côté de moi un deuxième Thierry, qui est vice-président du Camping Club de France. Racontez-nous ce camping, où est-ce qu'il est, qu est La Gautrelle, qui est située sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron. Nous sommes à l'est de l'île d'Oléron et nous avons la vision sur Fort boyard Nous sommes situés entre le port du Douai et la pointe des soix modins c'est donc un camping ancestral dans l'univers du camping. Et surtout familial. Et surtout familial. familial. On est sur une formule de camping associatif ici. Mmh. On est dans un endroit euh, résolument euh, calme, euh, au milieu des pins. On entend les oiseaux, on entend la mer, mais on l'entend de manière un petit peu lointaine, comme il y a une dune. Dites-moi un peu, combien il y a d'emplacements ici sur ce camping 251. 251 emplacements qui font euh, quelle taille en moyenne 100 carrés. 100 mètres carrés. Ouais. Alors, vous, vous vous rendez compte On est dans un endroit où les emplacements font 100 mètres carrés pour venir mettre votre camping-car. Même au Portugal, chez Mickey, euh, je crois que euh, les emplacements font en moyenne 50 à 60 mètres carrés, mais pas plus. Quoi, hein. Vous avez mis en place cette année, euh, ou depuis l'année dernière je, je crois, une, une tarification spéciale camping-car 10 euros le, la nuit, la nuitée, sans électricité et 14 euros la nuitée avec électricité. Accès au sanitaire, accès à la vidange et au point d'eau. Bon, euh, il voilà. n'y a pas grand chose à il dire. Hein. Photo. 10 euros la nuit euh, sans <rire> électricité, 14 euros avec l'électricité. En juillet et août, le tarif passe à 20 euros. Mais bon, euh, à la limite, hein, euh, voilà quoi. On est en juillet-août et puis de toute manière. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure période pour venir en camping-car. Moi, je vous conseille plutôt de venir euh, sur euh, avril, mai, euh, juin et sur euh, septembre, octobre. Là, cette année, on est ouvert jusqu'au euh, 15 octobre. On est situé euh, à, à quelle distance de, de la première ville, du premier village et comment on y accède Il y a des pistes cyclables il y, a... il y a effectivement des pistes cyclables. Et on est à 1,5 km du village de Sozel. Voilà, un petit village où il y a une boulangerie, un bureau de tabac, une épicerie. Franchement, n'hésitez pas à venir, si euh, comme nous euh, ce que vous aimez c'est euh, les endroits euh, nature, c'est ici euh, l'endroit où il faut être. Le camping de Gautrel, vous l'aurez compris, c'est le bon plan pour cette partie de l'île. Quoi qu'il en soit, vous trouverez pas moins de 18 endroits où vous pourrez vous garer, répartis un peu partout sur l'île. Notez qu'il est déconseillé de faire du camping sauvage, il paraît que les habitants n'aiment pas trop ça. Et ça peut se comprendre, figurez-vous que pendant le week-end de Pâques il y avait tellement de camping-cars que quand deux automobilistes se croisaient, ils se faisaient un petit signe de la main. Pour profiter pleinement de l'île, vous l'aurez compris, évitez les périodes de forte affluence, votre bonheur sera total et vous ne subirez pas les désagréments de la surpopulation. L'île de Léron nous a séduit par ses multiples facettes, elle a su s'adapter à toutes les formules de tourisme tout en restant elle-même. on est sur l'île de l'Héron situé dans une pinède et dans la pinède ben on n'a pas le droit de faire de feu alors comme on n'a pas le droit de faire de feu et puis que nous on avait envie de faire euh, un truc un peu euh, un peu sympa avec des légumes ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre le principe de la ratatouille mais pour les cuire on va les mettre dans ce petit four qui s'appelle euh, Omnia euh, Omnia c'est une marque suédoise je crois et, euh, et donc on met tout dedans on met tout sur le gaz, il y a un trou dessous, et en fait la chaleur rentre et elle est diffusée par l'intérieur, et, euh, et à la fin ça cuit tous les légumes, et on va tenter de se régaler avec ça. Si vous préférez les plages tranquilles et la cueillette des coquillages, la côte est vous tend les bras. Et c'est de ce côté que vous trouverez les ostréiculteurs chez qui vous pourrez vous régaler. Si vous êtes sportif, la côte ouest vous attend avec de beaux endroits pour la pratique du surf, du kitesurf ou de la planche à voile et même du bateau. Mais vous pouvez aussi randonner ou flâner le long des plages. Cet épisode s'achève et s'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et d'activer la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles parutions. Venez également nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook si le cœur vous en dit.